Un jour, un professeur commence son cours avec un billet de 20 euros entre les mains. Il demande à ses élèves « Qui le veut ?» Beaucoup d'élèves lèvent la main. « Très bien, je vais le donner à l'un d'entre vous, mais avant, laissez-moi faire un truc. » Il prend le billet et il le froisse. Il regarde ses élèves et il dit « Qui veut toujours ce billet ?» Le même nombre d'élèves lève la main. « Très bien, je vois. On va essayer autre chose. » Il met le billet par terre, piétine le billet, se jette dessus, reprend le billet et il dit « Et maintenant ?» Qui le veut toujours Évidemment, il y a toujours autant de mains levées. Alors le professeur leur dit, vous voyez, vous voulez toujours ce billet parce que vous savez que sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 20 euros. La morale de cette histoire, c'est que si dans ta vie, il t'arrive d'être blessé, déçu par les décisions que t'as prises, par les chemins que t'as emprunté par le passé, s'il t'arrive de penser que t'es inutile, que tu vaux rien, eh bien, souviens-toi de ça. Peu importe ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrivera, ta valeur reste inchangée. Tu restes toujours aussi précieux aux yeux de ceux et celles ta valeur dépend uniquement de qui tu es.